Monitoring, Donc, euh, parce que Azure, c'est aussi de l'hébergement, enfin, principalement de l'hébergement. Donc on, on va vous en parler et comment, euh, comment on peut mettre en place une infrastructure pour accueillir nos applications. Ensuite on va vous parler brièvement de la partie data et IA, comment on va pouvoir stocker nos données et comment on va pouvoir les manipuler. Et puis ensuite il va y avoir deux focus principaux qui constituent le cœur de, le cœur de notre présentation c'est-à-dire toute la partie apps, donc comment je stocke mon application, euh, comment, je, comment je la publie dans Azure et qu'est-ce que je peux faire avec mon application, euh, quels sont les, les services qui vont m'être proposés et que je vais pouvoir ajouter euh, grâce au cloud et qui serait plus compliqué à mettre en place sur une infrastructure locale. Euh, et puis ensuite, bah, toute la partie DevOps, qui est une culture qui, qui, qui rentre bien en compte en ce moment et qui prend vraiment beaucoup d'ampleur. Euh, pour gérer toutes les toutes les euh, toutes les problématiques d'intégration continue, de déploiement continu. Et puis on terminera avec deux petits chapitres, euh, la partie sécurité parce que c'est d'autant plus le sujet aujourd'hui avec euh, toutes les problématiques ransomware que, que de différentes entreprises euh, auxquelles sont auxquelles les différentes entreprises sont confrontées et puis ensuite euh, la partie coût qui est un aspect non négligeable et qui parfois peut euh, euh, faire peur euh, lorsqu'on lorsqu commence à regarder ce qui se passe au niveau du cloud et comment on pourrait se projeter dans, dans le cloud. Donc on vous, montrera les, les, on vous donnera des petites astuces sur, sur la partie tarification. Et donc je cède la place à Adrien pour la partie Infra et Monitoring. Alors donc euh, l'Infra, bah, ça correspond à tout l'environnement informatique hein, d'une entreprise. Bon, hop, ça ah, là. Donc, euh, donc là, après, en fait, on a vraiment quatre gros concepts, quatre modèles. On va avoir le modèle local, le modèle qu'on appelle IaaS, infrastructure de a service, le modèle PaaS, plateforme as a service et SaaS. C'est quatre termes qui sont là depuis bah, un peu le début du cloud et qui sont toujours là. Quatre concepts à, à comprendre quand on commence à mettre les pieds un peu dans tout ce qui est cloud. Donc local, on gère tout, en fait. on a notre propre serveur chez nous. Donc bah, s'il y a un disque dur qui va lâcher ou s'il y a un problème réseau, c'est sa responsabilité quand on va commencer à faire du IaaS infrastructure as a service dans ce cas-là on gère plus le matériel donc là du coup on va configurer en fait ce qu'on veut comme machine qu'est-ce qu'on veut comme taille et tout ce qui sera problème réseau bande passante ça sera géré par un, un prestataire donc le fournisseur pas as donc là on passe vraiment on gère plus que l'application c'est-à-dire que tout ce qui va être euh, installation des langages installation de l'OS faire en sorte que les versions marchent bien ensemble tout ça, ça va être configurable en fait. Donc typiquement, ça peut être dans des fichiers JSON ou dans l'interface graphique. Et on va vraiment se concentrer sur l'application sur les données. Donc euh, plateforme a de service. Et euh, donc là, on va pouvoir avoir tout type d'application. Hein. Comme ça peut être PHP, ça peut être Node.js euh, ou du .NET. Et enfin, Software as a service. Donc là, on n'utilise vraiment plus que le logiciel, donc on n'a rien à gérer. Euh, typiquement, ça va être du Office 365, où on va utiliser euh, du Teams, par exemple, on utilise le logiciel, mais on n'a pas à l'installer ou à le jeter. Donc, ça, c'est les quatre grands, euh, grands modèles du cloud. Quand on, on va héberger en le cloud, il hein, y a quelque chose qui est intéressant. Donc ça va être tout ce qui va être modèle. C'est-à-dire que plutôt que recréer -re à chaque fois, donc installer un OS, installer les langages, tout ça, c'est consommateur de temps. On va créer des modèles, en fait. Ce qu'on va aussi dire en template, bon, c'est juste le ce terme anglais. Hein, mais qui vont nous permettre en quelques lignes de fichiers de configuration de redéployer des environnements similaires, donc par exemple un environnement pré prod un environnement de production, et donc de faire ça très rapidement. C'est possible dans Azure, notamment, bah on charge le template, et on crée l'environnement à la volée, donc, et on peut le retirer aussi vite. C'est ça, est ça qui, est, qui est plutôt pratique, et après, c'est une plateforme qui est complètement adiostique, c'est-à-dire qu'on peut mettre tout ce qu'on veut dessus. Une fois qu'on a pris une machine virtuelle, on, on peut y installer euh, bah, tout ce qu'on veut euh, comme environnement. Donc, bah là, là c'est vraiment un gain en termes de, terme de simplicité. Hein. Une fois qu'on a commencé à, à maintenir, à devoir maintenir plusieurs environnements, bah, du coup, mettre en place des templates, mettre en place euh, du coup, des, des ressources suivies, c'est un vrai gain. Et puis du coup, on est capable aussi de... Euh... Euh, générer automatiquement des environnements ce, et d'être capable à la volée de recréer un environnement configuré tel qu'on ouais. qu le souhaite, euh, typiquement un environnement de, de développement. J'ai un nouveau projet, euh, je crée automatiquement toutes les ressources qui, qui vont permettre de pouvoir travailler et dès que j'ai terminé ce projet, je le supprime et je repars sur un nouveau et je recrée une nouvelle infrastructure. Ouais, On peut pas se le créer le matin et l'enlever le soir, typiquement. Donc il y a, il, ça offre aussi la possibilité d'industrialiser énormément euh, oui. autour, de, autour de la création de l'environnement. Et on a cette flexibilité, effectivement, de pouvoir euh, déployer en, en très peu de temps. Donc après, c'est vrai que souvent les applications hein, sont rarement full cloud. Donc il est possible de, de créer derrière des, des VPN hein, dans, le, dans le cloud pour connecter, donc avoir une application qui soit un pied dans tout ce qui va être cloud et un pied dans une infra locale, notamment ce qui va être donné, c'est-à-dire qu'on peut avoir les données en local sur son propre système d'information et avoir la partie applicative dans le cloud, ou inversement, avoir ces données du coup dans le cloud et avoir sa partie applicative. Donc là, on va, on va revenir sur le principe un peu d'application hybride. Donc pour ça, on a des, des passerelles VPN, on a aussi d'autres services qui sont, qui sont possibles. Donc L'intérêt derrière aussi, quand on va migrer dans le cloud, c'est d'y avoir un bénéfice. Notamment, tout ce qui va être euh, protection, Donc, euh, on va avoir tout ce qui va être pare-feu, tout ce qui va être euh, réglage qu'on peut avoir déjà actuellement sur sa propre infra, ça sera disponible également euh, de, sur une plateforme comme Azure. On retrouve vraiment tous les mêmes services, euh, tout ce qui va être rebalancing et autres. On n'est pas perdu en fait tout ce qu'on peut faire actuellement en, en, sur une infra gérée locale, on peut le refaire également sur une infra IAS ou PaaS. Donc je peux par exemple créer des sous-réseaux, des réseaux, et configurer mon architecture réseau au sein du cloud. Ah, C'est ça, exactement. Au niveau des droits, on a la possibilité d'avoir une gestion de droits avancée dans Azure bah, Du coup, on va pouvoir tirer profit de tout ce qui est Active Directory. Avec l'Azure Active Directory, ça va nous permettre, donc, quand on va déployer des ressources, ou quand on va déployer donc, des, des éléments, ça peut être une base de données de mettre des droits en fait en lien avec nos rôles qu'on a définis dans notre AD. Donc là, c'est assez, assez pratique pour ça et assez transparent. Et enfin, c'est vrai que quand on déploie donc des, des ressources dans le cloud, quelque chose qui est très important, c'est de pouvoir savoir bah, qu'est-ce qui se passe, combien, combien ça consomme, que ce soit en termes de ressources CPU, RAM, et aussi combien ça, combien ça coûte. Donc là, c'est vrai que dans le, le petit capture d'écran que vous pouvez voir, ça correspond à une vision du suivi des coûts dans, dans Azure. Ça permet aussi de se projeter, savoir si est-ce qu'on va être dans le budget à la fin du mois avec ce qu'on a déployé et reconfigurer. C'est-à-dire on peut augmenter ou baisser bah, du coup ce, les ressources déployées. Ça peut être une base de données. On peut dire, voilà, bah là, je l'ai lancé, elle était beaucoup trop grosse. En fait, je n'ai pas besoin d'une base de données aussi grosse. La réduire et automatiquement, la prévision, bah, on va dire, là, c'est bon, on est bon, quoi. Donc c'est tout l'intérêt de, de, de gérer, d'utiliser ce, ce genre de plateforme pour avoir un, un suivi aussi et sur, sur du long terme, quoi, se projeter un peu sur ce qu'on sur lance. Et puis on verra tout à l'heure qu'effectivement on peut aussi suivre euh, donc bien l'avancement avec la faute d'orthographe sur beaucoup de ce que je vois, petite coquille. Euh, et on va pouvoir aussi, enfin, Azure va être capable de nous conseiller aussi sur les actions à faire, euh, pour pouvoir bah, avoir des coûts qui, se, qui soient plus réduits et adaptés aussi à notre système de, de consommation. Et typiquement, si on a déployé une application et qu'il peut utiliser ou qu'on l'utilise plus, il va nous dire bah, voilà, cette application n'est plus trop utilisée il pourra peut-être la redimensionner par rapport à, à son utilisation. Donc, voilà pour l'overview sur la partie data. Merci, Adrien. Euh, donc, maintenant qu'on a notre infrastructure, euh, l'objectif, c'est de travailler, enfin d'aller stocker nos données dans, dans Azure. Euh, donc, pour ça, il y a différentes systèmes. Donc, il y a le stockage en tant que tel, c'est-à-dire je vais avoir la possibilité d'avoir des disques réseau, je vais avoir la possibilité d'avoir... Euh, donc, ce qu'on appelle les blobs storage, par exemple, pour va pouvoir stocker des documents à la volée. Donc, C'est ni plus ni moins qu'un gros répertoire dans, euh, dans Azure. Je vais pouvoir mettre des fichiers divers et variés, que ce soit euh, du code, que ce soit des PDF, des images, etc. Euh, et puis, euh, je vais aussi pouvoir aller euh, stocker plutôt des, des gros volumes de données avec des entrepôts de données euh, type Data Warehouse. Et avec des systèmes, des services qui vont me permettre d'aller euh, bah, insérer en masse ces informations ou d'aller consommer en masse ces informations, je vais être capable d'aller faire euh, des déclencheurs euh, au niveau ou des triggers euh, pour la traduction anglaise au niveau euh, au niveau de de ces différents services et je vais être capable de dire bah voilà si j'ai un fichier qui apparaît dans tel répertoire, il faut faire telle action euh, une insertion en base de données, déclencher un processus métier, etc. Euh, ça c'est également faisable grâce à, avec euh, le service Azure Queue Storage qui va permettre de gérer des files d'attente notamment, euh, on a aussi le service euh, Event Hub qui va pouvoir effectivement gérer le système de messages euh, suite à des déclenchements. Et puis on a aussi toute la partie base de données qui va être euh, SQL Server, DB, qui est euh, euh, une, une base de données euh, non relationnelle, plutôt utilisé, pas mal utilisée dans Azure. Euh, on a aussi la possibilité d'avoir du MongoDB ou d'autres technologies euh, autour du, du NoSQL. Euh, et puis, il y a quelque chose qui fonctionne assez bien pour les applications le, les, les systèmes de cache. Le plus, le plus connu est en Redis, euh, pour pouvoir aller stocker des informations. Euh, de, de, au cours de, de, de l'exécution de mon application et d'être capable d'aller les rechercher rapidement sans avoir à faire des requêtes dans une base de données. Après, on a toute la partie... Euh chaîne décisionnelle est vraiment la chaîne BI qu'on peut avoir dans Azure. Donc on peut déployer notre, notre chaîne BI, donc récupération de la donnée. Je vais, les chercher, je vais chercher les données là où elles sont, je les transforme pour ensuite pouvoir les afficher, que ce soit dans mon, dans mon application ou dans des rapports divers et variés. Donc on va pouvoir faire tous ces traitements-là. Alors, il y a différents services. Azure Data Lake, euh, Data Factory qui va permettre surtout principalement de faire de l'intégration de données. Puis ensuite, on a toute la partie analyse avec euh, potentiellement Databricks qui est basé sur Azure Spark. Euh, donc là, on commence à tendre vers le Big Data. Euh, on est sur le côté un peu euh, désynchronisé euh, et ensuite, on peut rentrer carrément dans le temps réel euh, avec euh, notamment Azure Stream Analytics. Euh, qui, est, qui a cette capacité d'être hyper flexible et donc de fournir du trait, enfin des résultats en temps réel. Enfin, on a la partie machine learning, donc, tout ce qui est prédiction, on va pouvoir créer des modèles de machine learning, on va pouvoir entraîner notre machine à être capable d'être plus performante et à, plus on lui donnera de, de données, plus elle pourra nous donner des, des indicateurs précis. Euh, et donc, on va pouvoir faire ce nouveau, ce nouveau mouvement qui est le MLOps, Machine Learning Ops, euh, dérivé du, du DevOps pour gérer tout le, tout le cycle de vie euh, de, de mes modèles. Enfin, la dernière partie euh, data sur laquelle on voulait euh, vous sensibiliser, c'est la partie intelligence artificielle. Il euh, y a des services qui tournent autour de l'intelligence artificielle dans Azure, le plus connu étant Azure Cognitive Service, qui va nous permettre de faire différentes actions, euh, typiquement faire de la reconnaissance vocale, de la reconnaissance d'image ou de vidéos, euh, d'être capable d'aller chercher des indicateurs sur une image, est-ce que euh, l'image est positive de manière générale, est-ce que euh, quelle est la couleur dominante, est-ce que c'est une image où il y a des personnes solo ou en groupe, etc. donc les, le, le service est capable, de. on lui donne une image, il est capable de nous retourner un certain nombre d'indicateurs avec à chaque fois un pourcentage, une marge d'erreur. Il va être également capable d'analyser un texte, je vais lui donner un texte et euh, le grand classique c'est, je vais lui donner par exemple un, un email et euh, il va être capable de me retourner si l'email est plutôt une allure positive ou négative euh, dans le discours. Donc c'est des choses qui peuvent être intéressantes à intégrer dans vos applications euh, notamment. On va pouvoir basculer sur la partie Apps. La partie Apps, c'est la partie applicative où on va donc développer principalement tout ce qui est application. On va pouvoir héberger des applications de toutes sortes. Ça peut être du Node.js, ça peut être de l'ASP.NET Core ou même donc du PHP. pour pouvoir déployer facilement tout ce qui est API. Donc c'est complètement le service s'appelle App Service et il est donc multilingue. Donc c'est du pas Platform as a Service. On a aussi, donc, euh, on, a, donc, on peut voir, il y a deux icônes. Hein. C'est l'icône de App Service et l'autre icône, c'est euh, Azure Functions. Donc là, Azure Functions, c'est euh, une application serverless. C'est un, un peu, je pense, similaire à Amazon Lambda, c'est-à-dire qu'on va déployer qu'une seule fonction. Euh, L'intérêt, ça va être, on va avoir une fonction qu'on va appeler rarement. Ça peut être par exemple 10 fois euh, ou 15 fois dans l'année. En fait, on va la payer vraiment à, juste à la consommation. On n'a pas besoin de déployer euh, un App Service qui va être tout le temps disponible et qu'on va devoir... donc euh, payé tout le temps. Ici, avec une application donc, serverless, on ne on paye pas de serveur on va payer vraiment que à ce qu'on utilise. Donc, ça, ça se démocratise pas mal comme, comme pratique. C'est vrai que c'était assez nouveau, mais maintenant, on en voit de plus en plus. Donc, après, c'est vrai qu'on va commencer à déployer une base de données, qu'on va déployer du coup, des, des apps services, plusieurs, plusieurs solutions. C'est très important de, de regrouper tout ça pour, pour, pour s'organiser. Donc, pour ça, on a des ressources groupes et donc, ça nous permet d'avoir quelque chose de, de cadré. Donc, on peut avoir, par exemple, un nom par environnement ou par type, euh, par type de ressources. Et euh, on, en fait, on, on s'est retrouvé assez facilement euh, comme ça dans, dans le cloud. Ça évite d'être perdu et de ne plus retrouver ses ressources. Derrière, pour tout ce qui est solution web, on va avoir donc, euh, bah, tout ce qui va être load balancing, hein, automatiquement donc, intégré. On n'a pas besoin de faire appel à un, un prestataire euh, externe. On va avoir euh, beaucoup de services en fait, dans, dans Azure directement sans avoir à, à passer par, dirais, par un autre, un autre service Ici, on va avoir directement un CDN, on va avoir du coup, la gestion des noms de domaine, des gestion des certificats, c'est plutôt pratique. Donc là, l'idée, ce n'est pas de, de vous faire peur avec une architecture dans Azure, mais plutôt l'inverse, c'est-à-dire de démystifier un peu euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire dans Azure. Donc on va commencer avec quelque chose de tout à, tout à fait simple. Donc là, on a un site web avec donc, une app-service, une web app. Donc ça peut être un, par exemple un ASP. Un CDN, donc dans le CDN, on va, on va y mettre des images, donc tout ce qui est image statiques, de façon à décharger la bande passante. On a l'application Insight, donc lui qui va se brancher, donc c'est quasiment automatique, ça, ça, je pense s'active en un seul clic sur la web pour pouvoir suivre un peu bah, tout ce qui se passe au niveau de l'application. Donc on peut y enregistrer par exemple les scénarios utilisateurs ou, ou toute autre information qui peuvent être utile. Le release cache, donc là on va, on va y mettre quelques informations, quelques données, en cache, ça va éviter en fait d'avoir à, à solliciter la base de données tout le temps. Et donc là, on a un site web donc, dans le cloud avec quelques, quelques ressources. Donc une ressource, c'est par exemple CDN, voilà, et qui vont fonctionner très, très bien. Donc on va pouvoir cadrer exactement comme on veut en fonction du besoin. S'il y a un moment, le site, il y a plus de demandes, on va pouvoir réadapter. Donc là, on va sur un site donc, par exemple, qui, a, qui a augmenté, qui a monté en puissance, donc, auquel on a rajouté des fonctionnalités. Donc là, on peut voir en plus, on a Blob Storage. Donc là, on va y stocker maintenant des fichiers PDF, on va y stocker des images, des images. on va y stocker plus d'informations. Donc ça, c'est le type d'informations qu'on ne va pas stocker en base de données. On va pouvoir les stocker ici à moindre coût. Et on a un Queue storage cest c'est-à-dire qu'on va avoir des demandes, ça peut être des demandes de traitement long ou des demandes du coup de, de paiement, qu'on va pouvoir mettre dans une file d'attente et laisser comme ça l'application les digérer au fil de l'eau. Enfin, donc là, c'est une solution, je dirais, à laquelle on a encore euh, rajouté des choses. Donc là, ici, on a rajouté Key Vault, par exemple, ce qui est relié à la web app. Donc en fait, euh, ce qui est important à avoir avec ces schémas, c'est qu'on n'est pas obligé de, de, tout, de tout mettre. en fait. On peut brancher au fur et à mesure ce qu'on a envie en fonction du besoin et le retirer, par exemple. Key Vault, typiquement, ça va être pour stocker tout ce qui est euh, clé API, secret, information, euh, je dirais, euh, des clés de chiffrement. Tout ça, ça pourrait être stocké dans Key Vault. L'intérêt, on, on va le voir par la suite, c'est de contrôler qui a accès à ces clés, contrôler qui, euh, qui les a lus, et avoir vraiment une maîtrise de ces informations, plutôt que les mettre dans des fichiers de configuration accessibles à tous. Et on va pouvoir y brancher donc, du Cognitive Service directement pour analyser donc, les données, indexer typiquement des fichiers, indexer du contenu, et donc tout un, toutes sortes de services en plus. API Management, ça peut être bien effectivement d'en parler API Management, ce qui est intéressant, c'est... Euh, qu'on va pouvoir du coup, mettre notamment tout ce qui est gestion de droit sur les API. En fait, les API, on a tendance à les cumuler un peu, on en a de plus en plus maintenant euh, des API, et en fait, créer un portail d'API, c'est super intéressant, ça permet de, bah, de, de regrouper les différentes API d'une entreprise au sein d'un même portail et contrôler qui va avoir accès à quelle API exactement. Et puis aussi d'avoir une sorte de dictionnaire d'API, puisque chaque, quand on est dans une grosse entreprise avec différentes équipes, chacun fait ses propres API qui vont potentiellement aller chercher des informations à droite à gauche et dans des données qui seront peut-être partagées. Et plutôt que de faire deux, trois fois le travail, bah, savoir qu'il y a cette espèce de dictionnaire d'API, et tiens, est-ce qu'il y a une autre équipe potentiellement, euh, que je ne connais pas forcément, mais qui a déjà travaillé sur, euh, sur, ce, sur le sujet et qui, qui a déjà fait le travail pour moi bah, je vais peut-être plutôt aller consommer leur API à eux plutôt que de recréer la mienne qui va créer un doublon et je vais passer plus de temps à le développer. C'est effectivement tout l'intérêt de, de cette partie-là. Et puis on peut aussi effectivement aller se brancher sur la Power Platform. Ça, donc Power ça va permettre de créer des, des petites applications rapides. Hein. Ça peut être en format web ou mobile et directement euh, taper dans une table en base de données pour lire des données ou pour les modifier. Donc enfin, donc là, c'est un petit aperçu d'Application Insight, donc je vous ai parlé juste avant. donc Ça permet de savoir le nombre d'utilisateurs en cours, par exemple. On a vraiment toutes, toutes sortes d'informations. Ce qui est super intéressant, c'est qu'elles vont être en temps réel. Donc derrière, ça nous permet de réagir rapidement en fonction de, de ce qui se passe. Donc ça, c'est les indicateurs. donc Souvent, on a tendance à déployer quelque chose en plus. Ici, on a tout directement dans, dans Azure. Donc ça, c'est plutôt, plutôt pas mal. Donc, ça s'apparente un petit peu à Google Analytics finalement. C'est ça, mais ça va un peu plus loin parce qu'ici, du coup, on peut vraiment y enregistrer des informations. On a du coup une API qui va nous permettre de, de créer des, des données, des, des modèles personnels. Par exemple, dire, ben voilà, ici, je, je veux enregistrer directement, par exemple, en c -sharp ou d'autres langages. Donc, ça va plus loin que, que Google Analytics. Et j'ai aussi la possibilité de traiter les erreurs. Si jamais j'ai des problèmes de, des utilisateurs qui ont des problèmes de connexion, ça me permet de, de m'en informer. C'est ça. Là, tout ce qui est exception et tout, donc on peut voir les browser exception. Tout ce qui est exception, ça va être enregistré dedans. Ben, du coup, on propose de faire une petite démo. Ben, C'est parti pour <rire> Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Euh, on aura à cœur d'y répondre. Hop. Et Adrien alors pour la petite démo, on va, on va commencer par euh, créer une base de données et également euh, un app service dans Azure qui vont nous, nous être utiles pour la suite de la démo. Alors pour ça, donc, je me suis connecté dans Azure. Ici, donc, je vais créer une ressource. Je vais d'abord créer la base de données. Donc là au départ, j'ai choisi une, une subscription, c'est-à-dire mon abonnement. Donc là ici, je n'ai pas de ressources groupe. Donc je vais en créer un. C'est-à-dire un groupe qui va me permettre de, de classer mes, mes autres ressources dedans. Donc là, je la crée. Hop. Base de données, on va l'appeler Northwind. Et le serveur, donc j'en ai pas, je vais en également en créer un. Donc la notion d'abonnement, c'est la notion qui va nous permettre de gérer, grosso modo, euh, pour vulgariser la facturation, c'est-à-dire que tous les services qui vont être associés à cette souscription euh, vont grosso modo s'accumuler dans une seule et même facture, pour vulgariser. Donc là, je laisse le serveur aux États-Unis, mais on peut bien sûr le configurer où on veut. Ici, très important, donc là, je vais pouvoir choisir qu'est-ce que je veux comme base de données. Donc il faut savoir que par défaut, ils ont tendance à un peu sur sur mettre quelque chose d'assez gros. Donc là, juste pour la démo, hop, je prends une petite base de données de 500 mégas, bon, c'est beaucoup moins cher. Merci pour ma cartonne. <rire> Et donc après, c'est parti, on crée ça. donc Là, oui, là ça va toute, la, toute la force de, de Azure, c'est qu'on va pouvoir déployer assez rapidement, en quelques secondes, voire quelques minutes, euh, bah, finalement, euh, mon, enfin, mon serveur. Là, je crée un App Service aussi. Donc, App Service. pour déployer une application. Hop, je vais mettre dans la même ressource que l'autre. On va l'appeler euh... 44. Run Stack, 44. On va mettre Dotnet 5. Donc là, pareil, je vais changer la taille pour prendre quelque chose de pas pas de, de niveau production, mais plutôt de niveau développement. C'est pour une démonstration. Hop. Comme ça, un gigadrame, ça suffira bien. Je regarde les autres paramètres. Donc typiquement, en, en, en tant que développeur, je, je peux me suffire effectivement de quelque chose d'assez bas niveau. Euh, ce qui est important aussi de savoir, c'est que bah, si potentiellement je veux faire des tests à plus haut niveau pour pouvoir, par exemple, faire des tests de charge en développement, je vais pouvoir resizer cette, euh, cette App Service ou ma base de données de manière à ce qu'on soit en capacité d'absorber une plus grosse charge et ce, de, sans avoir à réinstaller un serveur. Donc là C'est là où il y a la notion de flexibilité qui rentre en compte. Effectivement, je vais pouvoir euh, bah, réajuster euh, à souhait et selon mon besoin euh, mes différents serveurs. donc Les déploiements sont en cours. On va patienter tranquillement. Donc là, effectivement, on a une ressource qui vient d'être terminée. Donc on a notre groupe de ressources. Euh, non, ça c'est notre, notre App Service, pardon. Je n'ai pas suivi. Donc peut-être que tu peux nous montrer, en attendant que la base de données soit, soit en place, euh, comment on s'articule, comment on peut configurer une App Service euh, oui. Donc là, euh, l'App Service, euh, assez, donc, elle est lancée, l'App Service. Hop, donc là, c'est bon, l'App Service est bien déployé. Donc après, derrière, euh, donc, là, on a tout, euh, tout un tas de, de configurations. Si on regarde d'un petit, petit peu plus près. Donc là, on peut voir ici, on va pouvoir choisir donc, la plateforme. On va pouvoir choisir, euh, du coup, euh, la version HTTP, tout un tas de, de paramètres. En l'occurrence, moi, je vais récupérer le profil de publication. Donc, on a aussi la possibilité de gérer tout ce qui est authentification sur, euh, sur l'App Service. Euh, et puis, on a la possibilité, sur la partie Custom Domain TLS, d'aller mettre un certificat pour que mon site soit en HTTPS et puis qu'il puisse utiliser euh, mon nom de domaine, euh, monentreprise.com.fr, etc. Euh, je vais pouvoir aller attacher euh, ce système de nom de domaine sur, euh, sur mon App Service manière à ce que ce soit totalement transparent pour mes utilisateurs. J'attends la base de données qui arrive. Bon, en attendant, ce que je vais faire, c'est que donc là, j'ai téléchargé mon profil. Et je vais déployer l'application comme ça en direct. Ce qu'il ne faut pas trop faire normalement, bien sûr. <rire> Donc pas best practice, mais euh, c'est effectivement une possibilité euh, de pouvoir, euh, bah, en fait, laisser la possibilité au développeur de directement depuis euh, son environnement de développement (en l'occurrence Visual Studio ici) euh, d'aller déployer sur euh, sur l'App Service en, en quelques clics. Euh, donc notamment le bouton le bouton publier dans dans, dans mon projet. Euh, en tant que développeur, je vais pouvoir aller en quelques minutes déployer mon application. Directement depuis Visual Studio. Là, il faut que je choisisse la bonne configuration. J'attends d'avoir la base de données. Elle arrive tout doucement. <rire> Peut-être que du coup... Euh... Euh, bah, en attendant qu'elle mmh. se déploie tranquillement, on peut effectivement euh, continuer. Donc on parlait des best practices. Euh, ça va d'enchaîner sur la slide suivante que je, je partage. Donc effectivement, euh, de déployer directement en tant que développeur, ce n'est pas forcément la best practice euh, et c'est là qu'intervient euh, la, euh, la partie DevOps. Si tu peux nous en parler un peu plus. C'est vrai que vous vous dites bien, on ne va pas laisser le développeur déployer directement dans, dans Azure. C'est vrai qu'on perdra tout, tout l'intérêt de mettre en place de l'intégration continue, c'est-à-dire euh, du contrôle de qualité, du contrôle... Euh, je dirais donc avec Sonar, des tests unitaires et également de la validation. C'est-à-dire si quelqu'un veut valider à un moment, qu'on puisse déployer sur cet environnement. Pour ça, il faut mettre en place donc un workflow, une stratégie d'intégration continue. Et donc pour ça, on va passer plutôt par Azure DevOps. Ok. Ça nous permet également de, de, de sécuriser entre guillemets l'environnement puisque le, le, le développeur n'aura pas besoin de connaître les différents secrets pour accéder à cet app service. Euh, ce sera totalement transparent pour lui. Euh, il a simplement euh, sur, son, euh, sur son repo, sur son gestionnaire de code source, la possibilité de euh, bah, valider son code source et donc l'envoyer euh, sur son espace de stockage. Et automatiquement, derrière, on sera capable d'aller euh, bah, redéployer la nouvelle version euh, du code euh, sans qu'il ait à connaître l'ensemble des mots de passe de, de mon environnement. C'est totalement transparent pour lui. Donc sur la partie DevOps, euh, je vais enchaîner, on va vous montrer effectivement euh, tout l'environnement DevOps, donc Azure DevOps, euh, qui est un portail annexe que du portail euh, que vient de vous montrer Adrien, euh, et qui va permettre de gérer vraiment toute, euh, bah, tout le, le cycle de vie d'une application, euh, depuis le gestionnaire de code source jusqu'à euh, jusqu la mise en production, euh, en passant par les tests unitaires et aussi par la gestion de projet. Donc... Pour rappel, la vision de DevOps, euh, qui est très à la mode en ce moment euh, et qui, qui, qui apporte énormément euh, au projet informatique, c'est la capacité euh, d'unifier euh, euh, un développeur avec l'infrastructure euh, et mon environnement euh, qui va permettre d'héberger mes applications. Euh, et puis finalement, cette personne ne va être finalement qu'une seule personne euh, parce que euh, en tant que développeur, je vais être capable euh, de mettre en place et de gérer une infrastructure euh, dans Azure. Au niveau de l'organisation, euh, DevOps se découpe en, en, en différentes tâches et on va les détailler ensemble. Euh, ça va donc effectivement de la gestion documentaire et des dashboards à euh, la gestion de code de dépendance, donc euh, potentiellement ma petite librairie maison que, euh, que, qu que j'ai développée, mon framework par exemple que j'ai développé et qui est utilisé pour différentes applications. Euh, je vais pouvoir euh, les stocker et les maintenir dans Azure DevOps et le proposer de manière publique ou privée euh, à l'ensemble des autres développeurs euh, que, que je cible. Euh, on a aussi la possibilité de stocker du code source et puis évidemment de faire toute la partie intégration et déploiement continu pour assurer une, une chaîne de vie euh, au niveau du déploiement de mes applications. Le premier point qui, euh, qui, qui me semblait important d'aborder, c'est la partie Azure Board, Donc, il va gérer plutôt la partie gestion de projet. C'est-à-dire que dans un dans un esprit très Scrum, euh, en tant que euh, en tant que Scrum Master, je vais pouvoir euh, faire le suivi euh, de mon backlog, donc créer des user stories c'est-à-dire euh, les différentes euh, fonctionnalités que, mon, que mes développeurs doivent, euh, doivent développer et euh, également les anomalies ou les bugs qui ont été remontés. Euh, et mon développeur va, va avoir accès aux tâches auxquelles je l'affecte et va pouvoir euh, bah, les, les maintenir dans le temps, c'est-à-dire changer les statuts en fonction de son avancement. Il va également pouvoir, euh, en même temps en développant, donc chaque, chaque par exemple, fonctionnalité euh, est attachée à un numéro, et il va pouvoir réutiliser ce numéro au moment où il valide son code dans son gestionnaire de code source, euh, pour pouvoir finalement rattacher euh, bah, un travail, une modification du code source à euh, une fonctionnalité euh, ou à une anomalie euh, qu'il aurait corrigée ou qu'il aurait apporté, hein, si, si dans le cadre d'une fonctionnalité. Deux possibilités, soit je considère que Azure DevOps est mon outil unique de gestion de mon application et donc je stocke le code source à l'intérieur, donc dans la partie qui s'appelle Azure Repo. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de continuer à garder mon système annexe existant et Azure DevOps va pouvoir venir se brancher sur mon système, qu'il soit local ou qu'il soit sur le cloud. Euh, et donc ça me permet de faire le lien avec la partie pipeline où là je vais pouvoir récupérer mon code source je vais pouvoir compiler mon code source et enfin le déployer euh, sur euh, la machine que je cible mon App Service euh, qui est euh, dans euh, mon, Azure, mon portail Azure euh, je vais pouvoir aussi euh, définir le chemin, le, le, le, le fil euh, à suivre pour euh, par rapport au déploiement. Donc, je vais pouvoir dire euh, bah, tu commences par me le déployer sur le dev, et puis ensuite, je veux que tu attendes qu'il y ait la validation de telle personne, parce que je sais que c'est la personne qui va tester l'application. Euh, et donc là, euh, potentiellement, ça m'envoie euh, sur une, euh, un environnement de pré-production. Euh, environnement de pré-production, c'est par exemple mon client qui va euh, qui va tester ou mes, des utilisateurs. Euh, euh, ambassadeurs, entre guillemets, qui vont avoir pilotes, qui vont pouvoir euh, tester mon application et valider que, que la fonctionnalité est bien corrigée ou mise en œuvre. Et puis ensuite, je vais pouvoir euh, basculer en production euh, après, après que ces utilisateurs-là aient validé euh, ou non le, le, le bon fonctionnement de mon application. Donc, on va pouvoir effectivement gérer le chemin euh, le cycle de vie de mon application, comment elle va pouvoir être, euh, être, euh, être gérée en termes de livraison. Et ce, de manière très simple, sans avoir à avoir un expert euh, en termes de, de code, d'infrastructure, euh, pour pouvoir le faire, simplement un accès à Azure DevOps. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, euh, tout ce qui est gestion de package. Euh, alors, si vous êtes dans le dans le, dans le monde du développement, il y a tout ce qui est Maven, N NPM, Nuggets, etc. Euh, et bien finalement, ces paquets de -là, on, on peut là on peut apparenter euh, ce, ce même fonctionnement que, que ces outils dans Azure DevOps grâce à Azure Artifact. Donc, euh, j'ai mon petit framework qui est utilisé dans différents projets informatiques je vais pouvoir l'ajouter et le maintenir, faire une gestion de version de ce framework au sein de mon artefact. Et bien sûr, je vais pouvoir réutiliser la, la partie d'avant Azure Pipeline pour compiler ce code et faire le livrable final, le package final que je vais héberger dans Azure Artifact. Et puis enfin, la partie test plan, qui est un, un point annexe donc pour tout pour tout poursuivre le suivi de, de qualité et puis avoir des dashboards sur euh, bah, le résultat de mes tests et euh, est-ce que euh, je peux voir je vais pouvoir voir dans le temps euh, et bien finalement est-ce que mon application s'améliore est-ce que mon application euh, est de meilleure qualité suite aux différents développements et, euh, et ça va me permettre d'offrir un outil euh, à l'ensemble de mes utilisateurs qui vont tester l'application Pour cela, on va vous faire une démo. Alors, est-ce que la base de données est déployée Alors, la base de données est déployée. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Du coup, j'ai rajouté rajouter mon euh, adresse IP cliente pour pouvoir m'y connecter. Et j'ai aussi, euh, je l'ai configuré pour pouvoir euh, fonctionner avec un App Service. Et donc là, je suis en train d'ajouter okay. les tables et les données. Euh, donc simplement, euh, je vais autoriser au niveau de ma base de données... Euh... Appelle-moi le menu. Alors, c'était... Ben Ça Je donc, Ici, je vais autoriser à ma base de données euh, bah, en fait, que tous les services de, de, de, de, mon, de mon environnement Azure peuvent accéder à cette base de données. À savoir, petite astuce, que euh, par défaut, euh, cette information est à, est à non. Donc voilà, on, on est plutôt dans, dans Azure à restreindre les accès et c'est à nous d'aller les activer. Donc, on va basculer sur Azure DevOps. Donc, Azure DevOps fonctionne de cette manière. Donc, on a un environnement qu'on appelle une organisation. Et dans cette organisation, je vais avoir la possibilité de gérer plusieurs projets. Donc comme ça se passe, en fait, dans votre entreprise, c'est-à-dire l'organisation s'apparente à votre entreprise. Dans votre entreprise, il y a différentes équipes, qui, ce qui représentent dans Azure DevOps différents projets. Donc là, j'ai mon projet Nordwind qui est actuellement existant. Adrien a créé l'infrastructure actuellement, donc il va falloir que je la modifie un peu. On a préparé le terrain pour raccourcir un petit peu la démo, sinon il y a effectivement un peu de temps à passer. Euh, donc, étant donné qu'il a créé l'infrastructure en live avec vous, il va falloir que je configure un petit peu euh, cette partie-là. Donc, on va le faire ensemble. Euh, sur la partie gauche, vous retrouvez euh, la présentation telle que je vous l'ai fait dans les slides. Euh, donc, C'est assez, euh, assez synthétique et très facile de s'y retrouver, très intuitif. Euh, je vais commencer, euh, première chose, c'est de dire à mon Azure DevOps euh, qu'il a le droit d'accéder à mes ressources euh, dans Azure, mon portail Azure. Donc, Pour ça, je vais aller dans les propriétés du projet et je vais rajouter ce qu'on appelle un service de connexion. Donc, je vais lui dire qu'il va avoir le droit d'utiliser certaines ressources dans Azure. Euh, et donc là, euh, au niveau de ma souscription, je vais être capable d'aller euh, bah, récupérer euh, l'abonnement de mon compte Azure euh, sur lequel je serai facturé. Donc, je le retrouve ici. Et ensuite, il est capable de me retrouver les différents ressources groupes. Alors, il faut un petit peu de temps pour les retrouver. Je suis bien sur la bonne souscription Oui Donc là, normalement, il devrait me retrouver mon ressource groupe Northwind avec mon super accent anglais. Ça. En tout cas, la publication depuis les Studio est encore là. Elle est terminée normalement. D'accord. Donc ça veut dire que si je vais sur mon site, on doit potentiellement le voir. On va voir ça tout à l'heure. On est plus rapide que la machine, quand même. <rire> Ils sont pas encore arrivés au niveau de rapidité. du langage humain. Allez. J'ai peut-être une moins bonne bonne passante aussi. Peut-être pas aidé. Ok, je vais les basculer, voir si ça peut réveiller un petit peu. Ou pas. Si ça ne marche pas, tu me foires toute ma démo. Donc j'espère que tu vas fonctionner. Peut-être que tu peux le faire directement depuis la release. Euh, il va me renvoyer sur cette. Alors ce que je vais faire par contre, c'est potentiellement rafraîchir la page. Peut-être que ça lui fera pas Donc je recommence. tech que mes souscriptions, il les trouve bien ah, c'est ça en fait qu'il faut. Donc là, effectivement, il va falloir que je me connecte euh, parce qu'évidemment, il faut qu'il ait les droits de se connecter sur l'environnement le, sur Azure. Il faut que je mette le bon mot de passe, sinon ça ne va pas fonctionner. Et c'est ça en fait. J'ai remarqué hier effectivement qu'il doit y avoir un petit bug dans leur, dans leur système parce que la première fois, ils ne te le demandent pas. Et donc effectivement, maintenant, ils retrouvent bien mon ressource. Bon. C'est une plateforme qui vit au quotidien pour information. Euh, donc tous les jours, vous avez des, des, des, des, des, des alors c'est pas tous les jours, c'est tous les, j'exagère un peu, c'est tous les jeudis, je crois principalement, qu'il y a des nouvelles fonctionnalités, fonctionnalités qui sont apportées dans le portail. Donc il y a des sites qui vous permettent euh, que Microsoft maintient, qui vous permettent de voir la roadmap et puis euh, les différentes fonctionnalités qui ont été mises en œuvre. Donc ça peut vous arriver un matin de vous connecter, de voir un nouveau bouton apparaître. Euh, donc c'est une plateforme qui est très vivante et alors ça, effectivement, à un certain coût, on verra tout à l'heure. Mais par contre, il y a quand même un avantage certain, c'est que c'est un produit qui vit euh, comme ça peut être le cas, par exemple, pour, pour la suite Office. Lorsqu'on est sur du software as a service, tout à fait. On peut aussi l'héberger, je pense. Donc là, je vais autoriser ma partie Azure DevOps à accéder sur ma souscription qui s'appelle Visual Studio Enterprise un ressource group qui s'appelle Northwing. Donc là, ça y est, j'ai mon accès, je vais pouvoir effectivement aller configurer euh, mes pipelines. Donc la pipeline qui fait la configuration, elle, je n'ai pas à la modifier parce que simplement elle récupère le code que j'ai stocké dans Azure Repo. Euh, par contre, ce qu'il faut que je modifie, c'est la release qui elle va prendre euh, le package, euh, mon livrable d'application, et que je vais aller mettre dans, le, dans Azure. Donc, celui-ci, il faut que je le modifie pour simplement lui dire bah, c'est sur cette nouvelle machine que j'ai créée euh, qu'il faut que tu déploies. Donc, on retrouve le schéma. Pour moi, il est très, très simple. C'est simplement euh, bah, une fois que tu as fait euh, l'intégration continue, donc tu as compilé mon application et que tu récupères le livrable, tu vas aller automatiquement euh, me déployer. Alors, automatiquement, on le voit grâce à ici euh, l'étape d'avant le déploiement. Qu'est-ce que je lui dis Je lui dis, eh bien, je veux que dès que dès, que dès que dès que la compilation est faite, je veux que tu lances ta la release. Et donc, cette tâche euh, déploiement, euh, développement, qu'est-ce qu'elle fait Elle peut faire un certain nombre de choses. Donc là, elle est relativement simple. Elle va aller faire tout simplement le déploiement sur une app service. Donc, je vais aller sélectionner bah, mon, le, le service connexion que j'ai créé qui va me permettre d'accéder à Azure qui est une web, une, une web app sur Windows. Et puis, je retrouve le nom de mon app service qui s'appelle northwind 44. Voilà. Il y a un, tout un tas d'informations, par exemple, que je vais, je vais aller lui dire que je peux modifier euh, mon app settings, etc. Il y a tout un tas de configurations que je veux supprimer les fichiers qui existaient avant et potentiellement des informations post-compilation. Peut-être avant, ce qu'on va faire, c'est aller voir notre App Service, à quoi elle ressemble quand même, parce qu'Adrien ne ouais. nous a pas montré. Ouais c'est pas mon signe. Il, il nous a peut-être... Euh... Ah, il y a un petit bug. L'effet démo, le voilà, il le fallait. Euh, Qu'est-ce que nous n'avons pas fait sur la configuration euh, On est bien en Azure. Là, on est plutôt bon. Euh, bonne question. Bonne question, bonne question. Qu'est-ce qui se passe mal Eh bien écoute, on va redéployer et puis on va voir si ça corrige le bug. Donc, ce qu'on va faire, euh, je vais créer en tant que Scrum Master, donc là, je prends la casquette Scrum Master et je vais aller créer une nouvelle item parce que j'ai découvert qu'il y avait un bug. Euh, sur le titre de mon application. Donc, euh, corriger le titre de euh, l'application. Il y a effectivement une coquille. Alors, si je voulais être plus précis, et je fais des fautes de saisie, je peux dire dans, la, dans les différentes steps euh, coquille dans le titre. Et potentiellement, euh, je vais pouvoir me la signer. Bien. Ouais. et dire que finalement, c'est à moi de le faire. Je peux potentiellement mettre des story points. Donc là, c'est un, un seul point, parce que ce n'est pas quelque chose de, de très violent. Par contre, priorité haute, parce que en fait, ben c'est bloquant, il y avait une faute d'orthographe sur la page d'accueil de mon site. Donc là, j'ai créé mon bug, qui a pour identifiant donc ma tâche, qui a pour identifiant euh, le numéro 140. La partie Azure DevOps vous permet d'aller modifier le code euh, directement de manière graphique. Alors c'est très peu conseillé. Il est préférable de passer par, euh, par le, par le, le votre logiciel de, de, de gestion de code source plutôt que par l'interface. Mais voilà, en cas d'un fixe, qu'il faut le faire rapidement, euh, j'ai pas forcément l'environnement de développement qui me permet de rapidement euh, mettre le Visual Studio, euh, avoir euh, le repo Git par exemple qui me permet de, de, de me connecter. Euh, sur, euh, sur le Azure DevOps et puis déployer, eh ben, je vais pouvoir directement le faire. Donc, chose que je ne vous ai pas dit, dans Azure DevOps, euh, on se base sur Git. Il y a encore un maintien euh, de la partie TFS, euh, mais voilà le focus est vraiment mis sur Git et on a la possibilité aussi, si on est euh, dans VSTS notamment, de faire une migration vers Git et ce, en gardant tout l'historique euh, des différentes modifications de fichiers. Donc ça, c'est euh, intéressant. Donc là, je sais que dans ma vue, euh, donc je vois l'ensemble de mon code source. Dans ma vue, j'ai une faute d'orthographe. Donc je vais pouvoir éditer ce fichier et aller rajouter la, faute, la correction à la faute d'orthographe. Je vais pouvoir bon, commiter mon code. Je peux et Adrien me dit qu'effectivement, voilà, j'ai mon application et effectivement, je constate <rire> qu'il y a bien pour l'instant une faute d'orthographe. Donc là, j'ai créé mon ma tâche, enfin, mon Scrum Master a créé ma tâche. Euh, moi, en tant que développeur, je suis allé la modifier, ce qui n'est pas best practice, mais bon, j'ai pas l'environnement de développement qui va bien, donc euh, comme c'est une urgence, il faut que je le gère et DevOps m'aide à le faire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans DevOps, c'est que comme j'ai poussé sur euh, ma branche Git, euh, et bien en fait, automatiquement, ma pipeline est reliée à cette branche Git et est configurée de manière, enfin normalement, est configurée de manière à ce que euh, bah, le, le, la, le, la le compilation de mon application se déclenche automatiquement. Ça, c'est géré à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'elle ne s'est pas lancée, parce qu'elle n'était pas effectivement enregistrée comme euh, intégration continue. Donc, je veux qu'à chaque fois que je modifie du code, ça euh, mette à jour et que ça lance la compilation. Je vais aller faire une deuxième modif pour, pour vous montrer ça. Tac. Et vous, on peut vous préciser un point, lorsque je modifie, je vais mettre en live. Et quand je commit, j'ai la possibilité de mettre un commentaire. Ici, quelque chose qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai noté que tout à l'heure que le numéro de ma tâche était euh, le numéro 140. Euh, et bien en fait, le développeur, s'il a, il a connaissance de cette information, et il va pouvoir renseigner dans le commit que euh, bah, c'est rattaché avec le, le dièse, euh, c'est rattaché à ce numéro-là de tâche. Et donc, automatiquement, euh, il y a un lien entre les différentes étapes. Et je vais pouvoir garder toute la traçabilité de cette modification euh, depuis euh, la modification dans le code source jusqu'au plan de test. Donc là, en théorie, ma pipeline est, va se lancer. Donc, c'est le cas. Elle est passée en bleu. Je peux voir l'ensemble des historiques, et puis je vois qu'ici, elle est effectivement euh, à l'instant euh, déclenchée. Et donc, il va falloir patienter environ trois minutes, je crois, que euh, euh, l'élément va bien se déclencher. Je vais enchaîner sur la partie release, ouais. euh, donc une fois que mon, ma compilation euh, sera réalisée de mon application et que j'aurai mon livrable, en fait, je vais pouvoir euh, passer sur la partie release, c'est-à-dire le déploiement de ce livrable sur mon Azure Service, c'est ce que j'ai configuré tout à l'heure, et donc automatiquement euh, la tâche va se lancer je ne l'ai pas montré tout à l'heure, parce que euh, lorsque le package est créé, ici, euh, j'ai la partie Continuous Deployment, et donc je lui ai dit, euh, je veux que tu crées une release à chaque fois qu'il y a un build qui est disponible et qui s'est bien passé. On peut rajouter aussi des stages si on a d'autres environnements. Aussi, on a la possibilité de rajouter des stages, par exemple, si j'ai un environnement de production, eh bien, je vais lui dire tout simplement, je veux déployer. Ici, c'est mon environnement de production, et puis, je veux potentiellement aller faire euh, mon déploiement dans euh, bah, telle souscription, donc potentiellement une autre souscription qui serait propre à mon environnement de prod et puis dans mon app service qui sera propre euh, à mon environnement de production. Donc ça, effectivement, ce sont des choses qui sont faisables. On peut, dans ces parties-là, et c'est également, enfin également possible de le faire dans la partie pipeline, euh, gérer les numéros de version euh, de mes différentes compilations et de mes, différents, euh, de mes différentes releases, euh, soit avec des variables que moi je gère, soit avec des variables qui vous sont automatiquement proposées, par exemple l'année d'exécution, le jour de l'exécution, le numéro de révision, qui est incrémenté automatiquement par Azure DevOps, pour la partie euh, variable custom, euh, moi j'ai décidé de mettre mon numéro de version et donc j'ai une partie variable où je vais lui dire tout simplement, ben bah voilà, mon version number, c'est telle valeur et je sais qu'il va falloir que euh, je modifie cette valeur. On a aussi la possibilité de mettre euh, des informations euh, liées à ma configuration. Euh, et potentiellement ici c'est la chaîne de connexion, on voit qu'elle est euh, en fait masquée, parce que je ne veux pas que euh, la personne qui maintienne euh, la partie Azure DevOps, pour, bah, potentiellement mon développeur, je ne veux pas qu'il ait connaissance, euh, par exemple, de ma chaîne de connexion sur mon environnement de production. Donc il faut savoir qu'à chaque fois qu'on rajoute euh, dans, dans la partie pipeline une étape, on aura la possibilité de dire bah, finalement cette variable, je veux qu'elle ne soit utilisée que pour la partie développement ou alors que pour la partie production. Donc là, si je veux le gérer séparément, je sélectionne la partie euh, développement, et puis je dois copier euh, cet même élément, ce, ce même élément, mettre les informations, avec le petit cadenas protéger l'information, et enfin faire production. La question qui peut se poser, c'est bah, finalement, je l'ai caché, mais est-ce que je peux le réafficher Non, ce n'est plus possible. Une fois que vous l'avez caché, vous ne pouvez plus le réafficher. Donc là, c'est la sécurité par rapport au développeur. La deuxième possibilité pour la gestion des credentials et de la configuration de notre application, qui peut parfois contenir des informations secrètes, entre guillemets, euh, ou sensibles, c'est la partie variable group, où je vais pouvoir aller me connecter à un Azure Key Vault, qui est euh, qui correspond ni plus loin qu'à la gestion euh, des credentials dans Azure. C'est une sorte de coffre-fort de, de secret. Et donc, je vais pouvoir aller faire un lien vers vers cette étape-là euh, sur mon Nazure qui vote. Je vais annuler mes modifications. Ma pipeline, visiblement, s'est bien passée puisqu'elle est en vert. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en live, je ne vous pas montrer tout à l'heure, mais on a la possibilité de suivre bah, l'ensemble des tâches qui sont réalisées. Donc, je vois exactement ce qui s'est passé. Et donc, automatiquement, normalement, voilà, le déploiement est en cours. Là, on voit effectivement en live que le déploiement sur mon App Service est en train de se réaliser. Il est en train de cacher mon application. On a aussi la possibilité de dire que pendant le déploiement, je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire, le site est en cours de construction et normalement, j'ai un petit affichage. Je ne sais pas si je l'ai activé dans la vidéo. Je peut-être désactivé. Donc, je vais vous montrer comment on peut le faire, si j'édite « take la release », on a la possibilité de dire que pendant que je suis en train de déployer, donc il y a un petit moment de latence, je mets mon site euh, « en attente », entre guillemets, en « maintenance », en cours de maintenance, euh, afin d'être totalement transparent pour, pour mes utilisateurs qui navigueraient sur mon site. Donc ça se passe au niveau du déploiement, dans la partie « additional deployment », et donc on a la possibilité de lui dire quelque, ici. Euh, je veux que gérer euh, le fait de mon application, que mon application soit en ligne. Et donc, euh, lorsqu'elle est euh, en ligne, je veux que tu m'affiches euh, la page Tech. en cours de construction. Ma réalise est terminée. Donc, si je vous reconnecte sur mon site, à la première connexion, ça met toujours un petit peu de temps le temps que le serveur se remette euh, en, en place parce que ça né, a nécessité un démarrage de serveur. Et donc là, on voit effectivement euh, que mon application s'est mise à jour. Oui. En tant que développeur, je n'ai pas eu à aller euh, saisir une quelconque information, euh, simplement j'ai poussé mon code et ça a déployé l'application automatiquement. Et donc on a les, les produits qui sont en base de données, par exemple, sur dans le product Si on va dans le product, j'ai effectivement mes informations qui sont stockées dans ma base de données. C'est vrai qu'on n'a pas eu besoin de gérer donc tout ce qui est OS ou installation, on a pu aller assez rapidement, je pense. Tout à fait. Donc là, je vais pouvoir faire mes tests. Et puis, euh, si jamais, euh, je, en, tant que, en tant que recetteur, je valide euh, ce fonctionnement je vais pouvoir aller dans la partie release. Alors là, c'est pas le cas, mais si jamais euh, on avait un deuxième stage, euh, en fait, il y aurait une seconde case qui se mettrait à côté, grisée, de, avec euh, le mot production, comme je l'ai fait tout à l'heure. Euh, et bien, en fait, j'aurais plus qu'à cliquer dessus euh, et à lui dire, euh, ben voilà, je, je t'autorise à déployer en production. Euh, donc ça, c'est des choses, effectivement, qui sont plutôt sympas à gérer euh, et très visuelles. On a la partie artefacts euh, qui permet de faire la gestion des packages. Donc, je crée un feed, c'est-à-dire euh, un ensemble qui contient différents packages. Sur ce feed, j'autorise un accès à des développeurs annexes ou à des développeurs euh, uniquement de mon entreprise ou à certains types de développeurs, dans, à des groupes de développeurs dans mon entreprise. Et enfin, la partie test plan qui va pouvoir me permettre de suivre l'ensemble euh, bah, de, de mes plans de test euh, en tant que, euh, en tant que euh, responsable qualité de mon application. Là, on n'en a pas mis en place pour l'exemple. Je rebascule tac, sur la démo. Euh, sur la, la présentation, pardon. Fin de la démo. Maintenant, je pose la question de toute la partie tarification. C'est vrai qu'on a un, un agent qui va tourner pour effectuer le build, par exemple. Tout à fait. Donc, en fait, tout ça n'est pas magique. Euh, on a en fait, grâce à Azure DevOps, euh, ce qu'on appelle un agent d'exécution de, et de déploiement. Donc, c'est en fait une machine virtuelle qui est stockée euh, dans, dans Azure. Je n'ai pas connaissance parce qu'il est euh, par défaut, il y a une machine qui est proposée et qui est quelque part... Euh, euh, d'un cloud euh, et qui va s'assurer de faire la compilation de mon application et qui va aller pouvoir euh, me uploader, faire le travail euh, de d'upload de mon livrable sur Azure. Euh, on a la possibilité si j'ai mon propre agent de déploiement, enfin, si j'ai mon propre serveur de, de déploiement euh, dans mon infrastructure, j'ai la possibilité de dire à Azure DevOps, connecte-toi à cette machine et puis compile cette machine, enfin, fais la compilation, stocke euh, mon livrable quelque part, que ce soit dans un blog ou que ce soit sur, sur la machine. Et puis ensuite, au niveau de la rédition, je vais pouvoir lui dire, bah, va chercher le package que j'ai mis à tel endroit, tu prends la dernière version que j'ai configurée d'une certaine manière et je veux que tu me le l'upload euh, sur mon App Service. Et donc du coup, on utilise Azure DevOps simplement pour orchestrer, entre guillemets, euh, les différentes étapes sur le cycle de vie de, de mon logiciel. Différents niveaux d'accès de tarification sur, euh, sur Azure DevOps, donc cette partie agent, on l'a automatiquement euh, par défaut, euh, mais on peut aller un peu plus loin avec des fonctionnalités avancées. La partie qui est sympa et qu'on a utilisée aujourd'hui, c'est euh, la partie basique, puisque la partie basique nous autorise à utiliser toutes les fonctionnalités d'Azure DevOps gratuitement. Euh, avec un maximum de 5 utilisateurs. Donc, voilà. Si vous avez une équipe par exemple de 4 quatre utilisateurs, 4 quatre développeurs, 4 euh, développeurs plus un Scrum Master par exemple, eh bien, vous pouvez utiliser euh, une organisation Azure DevOps gratuitement euh, sans avoir à bah, devoir financer ce fonctionnement. Si vous avez des équipes un peu plus, un peu plus euh, conséquentes, pardon, vous avez la possibilité, après, avec des abonnements Visual Studio, d'aller prendre des niveaux de tarification supérieurs et qui vous autorisent à des groupes d'utilisateurs un peu plus conséquents. Migrer dans le cloud, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est garanti à 99,9%, ce qui est grosso modo euh, euh, le, le taux de disponibilité d'Azure de manière générale. Je crois qu'il est à 97% donc, en ce qui concerne le portail, 99,9% pour la partie DevOps, donc c'est quand même quelque chose de très fiable, euh, malgré le fait que c'est un outil qui évolue dans le temps, euh, au quotidien, euh, grâce à Microsoft. Il est bien sûr donc du coup maintenu par Microsoft. Euh, on a accès aux, aux différentes fonctionnalités. C'est vraiment là pour le coup le système SaaS qu'on vous présentait dans la partie infrastructure. Et puis comme vous avez pu le voir, le déploiement est hyper simplifié et euh, c'est une lourde tâche qui avait lieu avant le cloud et qui là aujourd'hui est quand même assez facilitée par toute cette culture un peu DevOps qui a été mise en place euh, dans Azure. Je vous en ai parlé brièvement, mais il est possible effectivement si on a notre euh, un, un, un, un l'ancêtre entre guillemets de, de, de Azure DevOps, euh, TFS, Team Foundation Server, euh, mon gestionnaire de code source historique Microsoft, euh, je vais pouvoir le migrer vers Azure DevOps et puis aussi faire une bascule dans Git. Voilà. Voilà. Des, des outils qui sont un peu plus avancés. Microsoft oh, n'a pas oublié ses anciens, anciens outils. Tout à fait. Il y a effectivement <rire> la possibilité de migrer progressivement son parc existant vers une infrastructure plus moderne, si on peut. Il y a souvent pas mal d'outils pour ça. Même pour la base de données ou autre, pour migrer d'une base de données qu'on va avoir en local, est-ce SQL Server, vers du Azure SQL, par mm -hmm. exemple, c'est un outil de migration ça se fait assez rapidement. Tout à fait. On enchaîne sur la partie sécurité. Niveau timing, on est juste parfait, malgré nos petits, nos petits euh, effets démos qu'on a su euh, corriger. Euh, Adrien, tu vas pouvoir nous parler de la partie sécurité dans Azure parce que c'est un gros sujet en ce moment avec toute la partie ransomware. Donc, qu'est-ce qui nous est offert dans, dans Azure euh, pour gérer la sécurité C'est vrai que quand on parle de sécurité, souvent, ça va être... Déjà, dans un premier temps, d'éviter de, de répartir sur pas mal de fichiers de configuration ou de fichiers un peu partout, des chaînes de connexion, des clés de chiffrement ou alors des clés, des tokens, tout type d'informations qui pourraient être sensibles et qui pourraient être utilisées. Ça va être ce genre d'informations-là que vous recherchez, ce qui va être hacker ou ce genre de, ce genre de clés. Donc pour ça, c'est vrai qu'il y a Azure Key Vault, c'est la solution qui est proposée par Microsoft. Donc derrière, on est sur du hardware chiffré, donc c'est HSM, ça a été donc développé par Thales. Ça permet donc... Que les données donc, soient vraiment, vraiment sécurisées. Derrière, euh, donc, Microsoft ne peut pas accéder à ces informations-là. Et euh, on a donc un, un outil où on va pouvoir vraiment tracer qui accède à ces données-là. Derrière, Azure Key Vault, il va très, très bien euh, s'orchestrer. On peut l'utiliser même en local. Hein. Bon, C'est-à-dire que du coup, on n'est pas forcément obligé d'être dans Azure pour euh, se connecter à Azure Key Vault. On va pouvoir y stocker des certificats, on va pouvoir y stocker tout type d'informations. D'ailleurs, quelque chose qui est intéressant aussi, je vous partage mon écran rapidement pour vous montrer. Ça va être en base de données. Donc là, en base de données, euh, directement. Donc, là, j'ai ma base de données que je viens de créer, euh, typiquement Northwind. Et donc Là, on a, on a des informations. Ça va être bah, l'adresse, ça va être euh, le code postal. Ça va être un certain nombre d'informations, telles que le numéro de téléphone des, euh, des utilisateurs. Et Celle-là, on va pouvoir ajouter des masques. C'est-à-dire que l'administrateur pourra toujours voir ces informations-là, mais les autres, euh, les autres personnes ne pourront pas. C'est super important parce que bah, voilà, les données, ça peut fuiter de l'intérieur. Donc, c'est important. important de protéger aussi euh, depuis l'intérieur. Et euh, derrière, bah, si euh, les, les développeurs ou les personnes qui sont là ne peuvent pas accéder aux, aux informations réelles, mais avoir des fausses informations, bah, on, on protège nos utilisateurs. Donc, ça, c'est très important aussi. donc Finalement, c'est un bel outil pour pouvoir gérer euh, toute la partie GDPR. Euh, ah, bah, c'est vrai que c'est le genre de fonctionnalité. Donc, on, on peut mettre en place assez rapidement. Je repartage, si j'arrive à avoir la possibilité. Donc ça, c'est la protection donc, en, en interne avec donc, tout ce qui va être chiffrement, mais il y a aussi après la protection euh, donc, euh, en externe, c'est-à-dire du coup, euh, je ne si tu veux. je suis plus. Si tu continues donc, ça va être de l'extérieur hein, avec donc tout ce qui va être détection de, de connexion, euh, je dirais, dangereuse. Typiquement, on a une nouvelle machine, une nouvelle IP, on va vouloir se connecter avec l'Azure AD, ça va, avec donc, des fonctionnalités, donc on active, hein, c'est des fonctionnalités euh, en plus. Ben, on, Azure va le détecter, il va nous dire, bon, ben là, vérification, tout est c'est-à-dire euh, via donc, le téléphone ou un code, euh, je ne suis pas sûr euh, d'où vient cette connexion, par exemple. Ce n'est pas une machine à laquelle je suis habitué. Il euh, y a un fichier qui est arrivé dans, dans Teams qui a été déposé. Euh, on peut activer quelque chose qui va vérifier que ce fichier n'est pas un ransomware, parce que du coup, euh, typiquement, ce qui s'était passé donc à Soprastaria le ransomware s'était propagé euh, sur euh, sur des services, et donc ça après derrière euh, c'est très très compliqué à arrêter. Donc euh, l'idée c'est que là, tout ce qui va être déposé donc sur SharePoint ou autre pourra être contrôlé en avance avec euh, donc Azure Advanced Threat Protection. Donc ça, c'est vrai que c'est pas un luxe. Des fois, quand on voit ce qui se passe, ça peut euh, paralyser des entreprises pour plusieurs jours les chaînes de protection ou autre. Donc, euh, bah, tout ce qui est sécurité, bon, je pense qu'il faut pas, euh, faut pas dire, faire, des, faire forcément des économies euh, là-dessus. Et après, donc, derrière, ce qui est intéressant aussi, c'est que bah, si vous utilisez Outclock ou si vous utilisez Word, vous remarquez qu'il y a pas mal de, vie de fonctionnalités euh, qui sont en fait présentes, qui concernent donc. Euh, votre document, donc euh, si vous voulez chiffrer ou si vous voulez ne pas le protéger de différentes manières, en fait, ces fonctionnalités-là sont présentes dans le 3.6.5. Donc, c'est intéressant de, de les utiliser et de, de s'y intéresser. Protéger des mails, par exemple. Et puis, cet outil permet également, euh, on a la possibilité de dire... Euh, si, si cet élément il est secret euh, d'un point de vue entreprise euh, il est par exemple impossible euh, de pouvoir faire un copier-coller du mail vers euh, une application annexe type je sais pas un utilisateur qui voudrait prendre une information euh, confidentielle de l'entreprise et copier-coller cette information euh, sur euh, je ne sais pas, euh, une, une, son adresse Gmail pour envoyer par exemple euh, l'information à l'extérieur. Donc euh, Outlook est capable aussi de, de protéger de ce genre de choses, idem pour les, pour les pièces jointes, euh, impossible de pouvoir euh, ouvrir un, un document si on n'est pas dans l'environnement sécurisé euh, de mon entreprise. Bon, enfin, on a pu voir que les ressources sont organisées dans des ressources groupes. Tout à l'heure, on avait créé un ressources groupe Northwind qui est rattaché à une subscription, c'est pour gérer tout ce qui avait abonnement. On va pouvoir créer donc des règles, c'est-à-dire au niveau de ces ressources groupes, on va pouvoir donner à la fois des possibilités, ou par exemple à des équipes, à des départements, de pouvoir créer eux-mêmes des ressources dans des ressources groupes, mais selon des conditions. Typiquement, on va les dire, bah, avec pas plus de, de bases de données qui dépassent 500 mégas, ou alors euh, on ne veut pas avoir une machine qui fasse plus de 2 gigas de RAM. Mais leur donner la possibilité, je dirais avec un budget, de développer ou de, de faire des choses, tout en gardant le contrôle sur ce qui se fait. On va pouvoir mettre des règles donc sur les droits aussi bien sûr sur l'AD mais aussi sur ce qui est fait euh, au sein des ressources donc ça c'est intéressant de pouvoir garder la main sur tout ce qui se crée parce que l'idée c'est euh, avec Azure de, de pouvoir permettre aussi d'innover je dirais d'aller plus vite dans, dans le déploiement dans le développement mais en même temps de garder la main de ne pas perdre donc de se retrouver avec une facture par exemple qui pourrait être très très importante parce qu'on a parce qu'on n'a pas fait attention qu'on a créé quelque chose de, de surdimensionné il bon, ne faut pas s'inquiéter. Hein. Dans tous les cas, si à un moment il faut payer, euh, Microsoft enverra un mail avant ou préviendra avant. Il ne va, va pas débiter comme ça d'un coup. Euh, Là-dessus, il n'y a pas de souci. De... Un point qui peut être intéressant aussi pour les gens qui, euh, qui, qui sur leur infrastructure, ont nécessité de faire intervenir des prestataires on a la capacité de mettre des invités dans notre infrastructure Azure et de convier des personnes qui sont étrangères et qui n'ont pas une adresse mail euh, issue de notre entreprise euh, sur euh, notre infrastructure Azure et euh, avoir la possibilité de leur donner accès à tout ou partie euh, de ces différents éléments, que ce soit euh, du management de groupe ou euh, au niveau d'une ressource particulière. Concernant la partie coût, euh, Tech. Euh, Azure nous offre différentes possibilités parce que c'est souvent euh, le sujet phare, dans qu'on peut entendre dans les discours, c'est que euh, le cloud c'est bien, mais finalement ça coûte cher, ça, au, au fil du temps on s'y retrouve pas. Euh, Azure a un coût, c'est la réalité. Euh, maintenant, Azure euh, n'est pas dans l'optique de, de, de faire payer les gens et de faire surconsommer, euh, à l'inverse. Euh, Azure est dans un système où il essaye de vous conseiller pour optimiser au mieux votre, euh, votre dépense et euh, aussi avoir une infrastructure euh, qui corresponde à ce que vous avez besoin sur un temps donné, à un instant T. Et cet instant T évolue, T1, T2, etc. Et qu'à chaque instant, vous ayez euh, l'infrastructure dont vous avez besoin et donc le coût associé. Euh, donc, vous avez la possibilité... Euh, notamment avec la calculatrice Azure. Donc là, c'est avant de vous projeter, enfin, au moment où vous vous projetez sur la mise en place d'Azure et d'une infrastructure dans Azure, vous avez la possibilité d'utiliser cette calculatrice de prix. Vous allez pouvoir sélectionner l'ensemble des services que vous, que vous voulez utiliser avec les différents plans nécessaires pour, pour le bon fonctionnement de, de votre infrastructure. Et ça va vous calculer automatiquement le coût vous allez pouvoir simuler le coût que, que représentera euh, votre solution Azure. Euh, il y a quelques astuces pour pouvoir faire des, pour pouvoir faire des, Économie, hein. des économies. Et donc, euh, on vous en a donné quelques-unes. Euh, réservez des instances plutôt que de, de, de faire le pay, le pay as, we go, as you go, pardon, euh, le paiement à l'utilisation. Donc, il y a quelques services qui... qui qui ne donne que la possibilité de faire le paiement à l'utilisation. Je pense notamment aux Azure Functions où euh, en fait on va on va payer autant d'utilisation. Donc si j'utilise beaucoup mon Azure Functions, si je l'appelle la, je régulièrement, eh bien je vais payer. Par contre, si je l'utilise pas, bah, elle me coûte rien en fait parce qu'elle n'est pas utilisée. Euh, par contre, il y a des services comme par exemple euh, une machine virtuelle où là je vais euh, payer donc au moment où elle fonctionne, mais je peux aussi réserver des instances et dire voilà. Azure, ce que je veux, c'est réserver cette machine pendant deux ans. J'en ai besoin pendant deux ans, donc je vais la réserver. Et donc là, vous allez baisser les prix que par rapport à, euh, à la, au paiement euh, à l'utilisation parce qu'évidemment… Côté infrastructure, ils vont savoir que cette machine est dédiée pendant une certaine durée, alors que sur le Pay As You Go, vous allez plutôt être sur une consommation flexible et donc sur des serveurs qui sont un peu plus élastiques. Ça peut baisser jusqu'à 40% je crois euh, 70% Jusqu'à 70%, jusqu 70 une économie de coût, donc c'est effectivement pas négligeable. Ensuite, Azure est aussi là pour vous driver. Et donc, il y a un service dédié pour ça qui s'appelle Azure Advisor. Et service Azure Advisor va vous donner euh, par rapport à… Donc, Azure connaît votre infrastructure, il sait comment ça fonctionne. Il connaît les habitudes de vos utilisateurs, quels sont les pics de charge, quels sont euh, bah, les, les, les moments où il ne se passe rien sur votre site, où les utilisateurs ne sont pas connectés. Euh, il va vous faire des recommandations en fonction de ça. Il est capable d'aller même un peu plus loin et d'aller euh, voir les performances de, de vos services et d'être capable de dire, bah rien, tu as une base de données dans ton serveur qui en fait n'est jamais utilisée, elle n'est jamais appelée depuis six mois, pourquoi tu la gardes parce qu'elle te coûte et en fait euh, bah, en fait tu ferais des économies et l'économie ça serait temps et là vous avez un montant. Donc il, il va assez loin dans le, dans, dans la, dans, dans le conseil et euh, il est assez pointu. Alors évidemment, il faut un petit peu d'utilisation, mais euh, au bout de au bout de quelques jours, vous avez déjà des retours euh, qui sont classés de manière, euh, par un, enfin, Azure les classe automatiquement en termes d'importance de quelque chose qui serait mineur et qui vous ferait gagner peu d'argent à quelque chose qui serait assez critique et qui vous ferait gagner une belle économie. Vous avez aussi la possibilité sur les machines virtuelles, toujours sur une partie flexibilité, bah finalement de les désallouer à un moment donné ou tout simplement de les éteindre, de se dire bah voilà, sur telle plage horaire de 20h à 8h, je sais que mes utilisateurs ils n'ont pas besoin de cette machine, donc tout simplement je vais aller l'éteindre et puis ça va me faire des économies, là sur le mode paye, paye à go Il euh, faut savoir aussi que sur certaines zones géographiques, les coûts sont plus élevés que sur d'autres. Donc, ça peut valoir aussi le coup de regarder, selon où vous voulez héberger votre application, les coûts qui sont attribués à la zone dans laquelle vous l'hébergez. Et puis enfin, un service qui est en train de bien monter, c'est Azure Virtual Desktop, pour tout ce qui est utilisation de machines pour vos utilisateurs. Être capable de me dire, ben voilà, dans mon entreprise, euh, j'ai des gens qui ont besoin d'une machine sur une certaine période et d'autres qui ont besoin euh, d'une seconde machine. Euh, donc, j'aurais besoin potentiellement d'avoir une autre licence Windows euh, à un autre moment de l'année. Ben en fait, ce que je fais, c'est que je réunis tout ça et euh, j'ai une machine qui est pour potentiellement plusieurs utilisateurs sur des plages différentes d'utilisation. Et je vais pouvoir en fait, réduire mes coûts en, en réutilisant des licences en partageant une licence Windows à différents utilisateurs. Enfin, euh, l'analyse effectivement des coûts, on peut aussi la faire. Donc, Azure Advisor se greffe à Azure Cost Management pour remonter un certain nombre euh, d'informations. Petite coquille, c'est bien Management, Cost Management. Elle va euh, vous aider à gérer la partie des montées en charge. Donc là, sur le graphique, vous pouvez voir effectivement euh, bah, les différentes sur, sur l'échelle du temps, euh, bah, finalement, des pics de charge qui sont plus ou moins variants. Et donc, euh, à cela s'alignent les coûts euh, qui sont engendrés. Et donc, ce qu'il faut arriver à gérer, c'est au niveau de l'infrastructure et les services Azure que je viens de citer vous aident à, dans, dans ce, dans ce fonctionnement-là et à trouver la bonne variable pour être au bon niveau, d'être toujours... Euh, eh bien, au niveau du coût le plus proche de ce qui se passe réellement et de, de l'utilisation que j'ai de mes services et que les utilisateurs ont de mon infrastructure euh, adaptée. Et donc là, par exemple, on voit que mon coût est inférieur à la demande de mes utilisateurs. Donc, ça veut dire que je n'ai pas donné l'autorisation à, à mon infrastructure euh, bah, d'être suffisamment euh, disponible pour la charge demandée par mes utilisateurs. Donc c'est soit une mauvaise configuration que j'avais pas identifiée et donc euh, ces informations-là vont être remontées euh, par les différents services mentionnés précédemment, euh, soit potentiellement que tout simplement j'ai un pic de charge qui est anormal et qui n'avait pas été prévu. Euh, je ne sais pas, euh, par exemple, euh, quelque chose qui s'est passé euh, au niveau politique et qui a influé sur euh, l'utilisation de mon service euh, à un moment donné. Imaginons la bourse par exemple, euh, mon application de suivi de, de la bourse, il euh, y, y, a, y a une trache boursier, d'un coup mes utilisateurs se connectent sur mon application pour voir ce qui se passe, euh, c'est une, une charge que j'avais pas anticipée. Eh bien, en fait, on va pouvoir avoir cette information et je vais pouvoir l'adapter pour que le prochain coup, euh, mon infrastructure soit plus dimensionnée, toujours au coût euh, qui, euh, qui convient à mon infrastructure. Vrai. Tirer partie euh, du cloud, c'est aussi ben, profiter de la mise à l'échelle automatique, par exemple, ou euh, profiter du fait qu'on va vraiment profiter de ces moments où ben, l'environnement le, est plus sollicité ou moins sollicité. C'est tout l'intérêt par rapport à un investissement, j'irais du coup, sur du local ou sur des machines, sur des fois qu'on ne va pas forcément bien mesurer, dans deux ans, comment ça sera, ou dans trois ans Donc, euh, tout ces, tout ces, euh, tout ces, enfin, en fait, ça représente un nouveau métier, ni plus ni moins. Donc, il y a des gens qui, maintenant, sont euh, dédiés à euh, la gestion financière euh, de la conservation cloud. C'est ce qu'on appelle les ingénieurs FinOps. Euh, dans un mouvement où on aime bien, euh, inspiré du DevOps, euh, trouver des, des, des, nouveaux, des nouveaux noms. Euh, et puis ça me permet de vous communiquer aussi euh, l'autre nom qu'on peut, qu peut retrouver de plus en plus, c'est le DevSecOps, euh, qui lui euh, va gérer plutôt la partie sécurité euh, de mon infrastructure. Voilà en ce qui concerne notre présentation. On va vous, très rapidement vous montrer la partie offre, donc c'est-à-dire au, au niveau de, du, du groupe talent, comment on peut nous vous accompagner dans votre transformation digitale et dans euh, bah, votre, votre présence dans le cloud ou votre mouvement vers le cloud. Donc, effectivement, le, le terme move to cloud revient assez régulièrement euh, euh, sur la place. Euh, nous, on est capable de faire de la migration de vos applications et, de, et ou de vos API euh, sur des app services notamment on est capable d'aller vous accompagner sur différents services comme de l'Azure Search potentiellement pour faire un, qui est un moteur de recherche intégré à Azure. On est capable de vous mettre de la sécurité avec Key Vault, des bases de données, relationnelles, non relationnelles, etc. Le mouvement Move to Azure DevOps, donc là on va être capable de mettre en place une industrialisation de vos développements avec de l'intégration, déploiement continu. Euh, gérer toutes les problématiques que vous pouvez avoir au niveau de, de la gestion euh, du cycle de vie de vos applications. On a également aussi euh, le fort devoir euh, de conseil de renforcer la sécurité suite à tout ce qui se passe en ce moment avec les ransomware. Donc, gérer toute la partie authentification de vos applications et s'appuyer sur euh, Azure, notamment Active Directory, euh, pour faire de l'authentification SSO et qu'on soit assuré que vos utilisateurs sont bien des utilisateurs qui doivent accéder à l'application qui est lancée et donc on est capable de vous accompagner sur la mise en place d'une stratégie de sécurité, c'est le fameux mouvement DevSecOps dont, dont, dont je vous parlais précédemment. Euh, nos experts, comme Adrien, ont aussi la possibilité de vous accompagner dans cette démarche-là, donc euh, on appelle ça, alors, inspiré du mouvement Software Craftmanship, euh, on peut l'appeler Cloud Software Craftmanship, <rire> comment accompagner les bons usages, les bonnes pratiques euh, sur le cloud, euh, et puis ça passe également par de la formation euh, formation cloud, comment bien utiliser le cloud, comment euh, bah, démarrer dans le cloud, comme on a pu euh, vous le montrer, mais de manière un peu plus technique à rentrer un peu plus dans le détail. Euh, imaginez euh, des architectures euh, qui vous correspondraient et qui correspondraient à, à votre, votre infrastructure actuelle, qu'elle soit full-on-premise ou full, uh, full cloud, euh, ou en hybride. termes de cible ou hybride, effectivement. Euh, effectivement on peut mettre un mixte des deux comme, comme dit euh, au départ de la présentation et enfin on a une brique qui s'appelle service manager qui fonctionne un peu sous forme de TMA tierce maintenance applicative on va pouvoir vous faire de l'assistance de haute, euh, haute qualité au niveau parce que c'est nos experts qui effectuent cette, cette partie là on va pouvoir vous accompagner au quotidien avec vos outils euh, pour pouvoir, enfin avec votre, votre, votre, infrastructure cloud pour pouvoir euh, bah, améliorer euh, votre votre environnement et tirer parti pleinement de tous les enjeux que que, que propose le, le cloud. Et enfin. Euh, surtout un maintien conditionnel, donc être capable de faire du préventif, c'est-à-dire euh, suivre qu'il y a des mises à jour, euh, qu'il y a des nouvelles configurations qui vont vous permettre d'économiser de l'argent ou d'être plus efficace, d'avoir des applications plus réactives, etc. Euh, mais aussi du correctif et de l'évolutif. Ainsi s'achève notre présentation. Il est pile-poil 11 heures, je pense qu'on ne pourrait pas faire mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce que je vous propose, c'est pour que ce soit un peu plus vivant, bah de lever la main et puis euh, je, je driverai tout simplement, les si je retrouve ma souris, pour avoir les commentaires. Je driverai pour que vous puissiez déloquer votre, votre, votre micro et puis poser des questions à l'oral. Ce sera un peu plus, un peu plus interactif et, et, et sympa aussi de communiquer avec vous. En tout cas, merci à vous de, de votre écoute. Merci. Merci beaucoup, messieurs, pour la présentation. Merci. Pas de questions On a été clair Bon, on a dû répondre à toutes les questions, du coup. Euh, J'espère que la présentation vous a, vous a plu. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez euh, plus, avancer un peu plus dans les... Euh, dans l'information, dans euh, répondre peut-être à vos questions plus précises, euh, propres à votre environnement, euh, si vous vous projetez sur, euh, sur effectivement la mise en place euh, du cloud ou si vous voulez, euh, il y a des aspects que, si vous êtes déjà dans le cloud et qu'il y a des aspects qui, qui vous attirent, n'hésitez pas à, à revenir vers nous. Euh, on pourra euh, échanger euh, plus précisément sur, sur ces points-là et puis voir comment on peut le, le mettre en place dans, dans votre infrastructure. Merci à vous. Et on vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.